Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Commander TV et ici ça parle Astra Militarum. Je suis en compagnie de Poulki et aujourd'hui on va vous parler du chapter Approve 2019 et de l'impact qu'a eu cette parution sur la faction Astra Militarum. Poulki, que peux-tu nous dire à ce sujet qu Il y a eu pas mal de, de changements de points sur beaucoup de choses, c'est ouais. <rire> un bouquin, euh, c'est proprement hallucinant comme information, j'ai envie de dire, non, euh, des beaucoup beaucoup de baisses de points pour la plupart des entrées de l'Astra room et trois enfin je dirais deux deux changements majeurs euh, non trois changements majeurs de de, de points où là c'est des hausses qui vont changer légèrement les, les les compositions de des armées mais sinon pour la plupart c'est que de la baisse de points c'est c'est que du plaisir ou alors sur des trucs vraiment anecdotiques quoi c'est euh, la construction classique euh, des, des listes Astra Militarum c'est d'avoir euh, une brigade vraiment pas chère en réussissant à caler euh, euh, bah, tous les choix de, de toutes les entrées nécessaires à la création d'une brigade pour vraiment pas grand chose et notamment les mortiers, où ces petits kikis, ils étaient à vraiment, euh, ils étaient à 11 points le mortier. Donc ça faisait trois socles de mortier qui tirent en ligne de vue. Pour 33 points, c'est vraiment pas cher payé. Le coût du mortier a augmenté de 5 à 9 points. Donc ce qui amène euh, la. Plus 4 points sur la, le socle. Sur, plus 4 points sur le Soit socle. Soit 15 points le socle. C'est exactement Soit ça. Soit 45 points au lieu de 33. Voilà. Ce pas énorme, mais en fait, on est tellement habitué à les caler facilement dans les listes que maintenant, il va falloir, falloir y réfléchir. Quand on en joue 3 est... déjà, voilà. on a 36 points de majoration. Ça. Et ça a un impact quand même assez impact, conséquent. Euh, ouais, bah, c'est l'équivalent d'une squad quoi Donc, c'est ouais. euh, plutôt, plutôt important. Ensuite, autre euh, unité qu'on voit très régulièrement dans ces compositions Astra Militarum, c'est la Wyvern qui est passée de 95 points à 105 points. Euh, c'est 10 points. Mais fois le nombre de wyverns qu'on qu peut rajouter, sachant qu'on peut faire des escadrons de 3, bah ça va très vite faire monter dans les tours. Donc bah, ça empêche d'avoir une wiverne avec, par exemple, un missile tracker ou ce genre de choses-là. Ces coups en points-là, il va falloir les retrouver autre part. Et enfin, la dernière unité qui a vu son coup en points augmenter, c'est. Alors, augmenter et baisser en même temps, mais c'est le, le tank commander. En fait, c'est l'équipement du canon Punisher. Il passe de 20 à 30 points. Donc, on, il voit son coût augmenter. Alors, ça va impacter que si on prend sur euh, le night Commander Pask. Parce que lui, son coût en points n'a pas bougé. Parce que c'est le personnage nommé euh, Cadien euh, oui. des Tank Commander euh, qui touche à de plus, etc. Et on a tendance à lui mettre soit un Obusier, soit une Gatling Punisher. Parce que bah, ça touche très très bien et ça rire les en plus, nativement. Donc, euh, voilà. Mais par contre... Pour les tanks commander ça va pas trop impacter dans le sens où le tank commander a baissé, a baissé en, en, en points, donc à la limite ça va c'est vraiment pour les liste cadiennes qui veulent jouer euh, le, le Night commander pass que ça va que ça va avoir un impact après sinon c'est le shadow sword qui a pris des points bon mais le shadow sword on voit pas énormément donc c'est ouais, le shadow pas trop sword en... a été mis hors méta avec l'arrivée des ika notamment par le fait que l'ica avait des invus et ouais, est euh, tabassé aussi bien le gros et, euh, et maintenant, en plus, les IK sont aussi à la ramasse sur la méta. Donc, bon, le Shadow Sword, il est un peu hors sujet. Il, en ce il moment. reste moment. Voilà, il reste au hangar. Voilà, bon, il fait... Ils ont quand même baissé en point la plupart des super lourds hein, pour les passer de 390 à 350 points. Alors, c'est sympa. Euh, mais je ne suis pas persuadé que ça les, les fera revenir, euh, ça les fera revenir dans, le, dans le méta. Dans le game. Dans le game, voilà. Euh, après il voilà, y a plein de petits, petites entrées qui sont intéressantes à voir notamment l'astropathe euh, qui passe de 30 à 15 points donc tu divises son coup par deux ce qui fait que tu peux en prendre deux, deux. et donc du coup euh, pour le même coup qu'avant tu peux avoir les deux fameux sorts que, oui. le plus te, un à la, le, le à la save et le moins 1 pour être touché ouais. euh, qui est hyper important dans, dans les listes notamment quand on fait euh, des, euh, des, des escouades combinées euh, ou ce genre ouais. de choses là Enfin, ça permet de rendre vraiment tanky certains Certains packs de garde qui peuvent paraître très faibles à la base. bon ça peut être intéressant. Et ça donne surtout euh, bah, des, des, des points de deny sur la table oui. euh, contre le psy, ce qui n'est pas à négliger. Euh, à 15 points de deny, bon, voilà, on ne va pas s'en pas plaindre. Donc euh, là, c'est un, un personnage qui est intéressant, qui a perdu, perdu pas mal en, en, en points. Il euh, y a le commissaire aussi, qu'on. Qu pour le coup, c'est plus anecdotique, mais qui passe de 30 à 15 points. Donc euh, voilà, pareil, tu divises son coup par deux. Ça te permet d'avoir une entrée pour finir de, de créer un, un bataillon, ou euh, pas un bataillon, une brigade ou euh, certaines compositions de, de détachement. Mais euh, la, la plus grosse baisse en points et la plus intéressante en termes de composition d'armée par rapport à la stramitarum euh, qui est souvent utilisée soit pour compléter des armées, euh, soit euh, pour mettre un maximum de figurines sur la table. Bataillon chip qu'on peut prendre avec l'Astra Militarum, ce composant de, de Tempester Prime et 3x5 euh, Militarus Tempestus Sion, qui sont passés de 9 à 7 points et leur équipement est gratuit. Le fusil radiant laser est passé à 0. Il Donc, était à combien à 1 ou à il à 2 était non à 1. Ouais. Donc, ça faisait la figurine à 8. Ouais. Enfin euh, non, euh, 9, euh, 9 et 1, 10 Pardon. Euh, T'as de là, 10 à 7, c'est intéressant. 10 7. à 7, très Donc, intéressant. Du coup, euh, et c'est des mecs qui ont une CT3 mm -hmm. euh, avec une arme APA 3. Qui fait enfin euh, C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, du coup, ça permet de, bah, de choper un petit bataillon pas cher. Ouais. Euh, Même pour, pas les, cher, pas cher. pour les soupes Imperium, pour les Blue D'Angel par exemple. Ouais. Un mec qui joue Blue D'Angel, il peut claquer son petit détachement en Tempestution, euh, pour faire Exactement. du point de com'. Très intéressant. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un point à noter parce que, bah, mine de rien, euh, euh, aller chercher du PC dans des listes euh, à, quand le bataillon Skittari euh, est déjà pris, notamment je pense aux, aux IK, mm -hmm. et bah, ça permet d'avoir un autre petit bataillon pas cher qui va permettre de créer du CP et qui est. Euh, qui est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt le pas mal. Voilà. On, plutôt le Alors, on a fait un petit peu le tour donc de ces changements en points. Euh, on voit que ça reste quand même. Euh, on je dirais anecdotique parce que ça n'a pas un énorme impact mm -hmm. euh, dans le sens aussi où euh, l'Astra Militarum euh, il n'est pas joué à proprement parler comme une source de létalité actuellement, il est plus ouais, joué ouais. comme un apport en point de commandement pour des autres factions de l'Imperium euh, ou des compléments euh... aussi ou des compléments, après reste qu'il a des unités qui sont très fortes, notamment mm -hmm. les tank commandeurs mm -hmm. euh, ils ont des, des détachements Vigilus qui sont ouais. très efficaces euh, le détachement Vigilus qui va permettre d'avoir le, le fameux Battle Cannon euh, qui fait du du, du, du, flat du, 3. du, du, du dommage 3, ouais. euh, et puis euh, voilà, il y a, y a des choses intéressantes. Mmh. Mmh. Euh, le, moi, ce que je trouve assez, assez sympa avec l'Astra Militarum, c'est que depuis la V8, euh, le codex est un, est un, est un, est un vrai multiface. Euh, on l'a vu au début, euh, ça jouait une masse abominable de gardes, rappelle-toi à l'époque du commissaire. Euh, Après euh, on est, est passé est par l'époque où ça jouait, euh, où on jouait beaucoup de snipers rattling, où ouais. ils étaient un coup vraiment euh, dérisoire. qui ont baissé en points d'ailleurs, ils sont passés de 7 à 5, 7 à 5 points. Hein. Oui, ils sont Donc, cool ouais. les rattling. Et les rattling sont vraiment et, et très et Ils sont pas durs à cacher ça, en bah, plus. Bah, <rire> <rire> et pour le coup, <rire> ouais, pour le coup ouais. <rire> Et puis ils tirent, ils se cassent. Ouais, non, ils, sont, ils, sont, ils vont peut-être revenir dans certaines listes. On est passé aussi par la case bah, justement des gros châssis avec les Shadow sword Et puis pour finir par la position qu'il a actuellement dans la méta, c'est-à-dire une grosse source de commande point et de map control aussi, mmh. c'est pas négligé, le fait de mettre 60 gardes sur la table, mmh. euh, ça permet à aux aspects un peu plus élitistes de l'Imperium, euh, les Blue Dungeons, où ouais. on va buffer vraiment un mec, euh, un, un, un, un Smash Captain, etc., d'avoir ces petites unités satellites pour contrôler les objectifs. Ouais. Euh, voilà. Donc, mais, mais néanmoins, je pense que le CA n'apporte pas de changement significatif sur cette faction. Alors, je, je pense que par c'est vraiment sur certaines armes que vont se faire euh, des différences de coin en point et vont permettre de voir peut-être des listes un peu exotiques, type... Euh, des listes de tempestution parce que mine de rien, le fait que le coût du mec de base est baissé, euh, plus certaines armes qui sont utilisées par les tempestutions, notamment sur les véhicules ou les valkyries, ce genre de choses-là, va peut-être donner d'autres possibilités de jeu. Mais clairement, par rapport à la méta qu'on a, euh, je ne pense pas qu'on verra revenir sur le devant de la mmh. scène, l'Astra Minitarum, en disant, il oh, y a une liste de dingue qui ravage tout. Mmh. Non, non, c est, c est, on n'est clairement pas là-dessus. C'est vraiment... On a bougé quelques curseurs sur certains, certains coups en point mais... Euh, euh, qui vont permettre de revoir certaines unités, mais, euh, mais ça ne va pas changer fondamentalement la manière de jouer, en tout cas. Merci à toi, Pouki, pour cette, euh, pour cette prestation. Avec grand plaisir, <rire> ce fut court mais intense, comme le sexe avec moi. Voilà. <rire> on se retrouve on très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chapter Approve 2019. Et ciao, les seigneurs de guerre